Bonjour à tous, c'est Petit Tour de Magie et c'est parti pour un nouveau Tour de Magie. Donc euh, toujours avec des cartes. Plein de sortes de cartes. Enfin plein de cartes normales. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire deux prédictions. J'avais faire deux prédictions. On va prendre euh, celle-là. Ainsi que celle-là. Puis nous allons euh, prendre le 6 de pique par exemple. Donc le 6 de pique. Pourquoi le 6 de pique Alors là, j'en sais, sais totalement rien. J'ai pris au oh pif, j'ai pris la première carte qui me venait, donc voilà. Donc le 6 de pique, on le met là. Dans le dans le montail où on veut. Et là, on peut dire. On peut dire on peut dire on peut dire on peut dire ouais euh, sur quelle carte est-elle il est posé donc là je me retourne va regarder 3 2 1 c'est parti allez si de pique on met là on a plus de gens ne vous inquiétez pas donc alors vous prenez la carte sur laquelle il était tombé il était posé vous le multipliez par 2 ça vous fait combien 14 14 de quoi De trèfle C'est bizarre ça Bon, c'est pas possible dire tout ça. Ça m'étonnerait que ça soit ça. Ensuite, euh, euh, euh, euh, maintenant vous le multipliez, euh, vous le divisez par 2 pardon, par, vous le divisez par 2 3,5 3,5 vous dites C'est pas possible. Bon, 3,5 de trèfle Bon, bah, on va voir. 3,5, 14 de trèfle. Bien sûr, vous pouvez voir que les cartes ne sont pas truquées. Voilà, donc euh, c'est fini pour ces tours de magie, euh, j'espère qu'il vous a beaucoup plu, si, si oui, n'hésitez pas à vous abonner, euh, de mettre un petit j'aime ainsi qu'un commentaire, allez, à bientôt